Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, comment gérer la caution, comment prendre une caution dans ces appartements en location courte durée. Petit teasing, tu vas voir qu'on eh a la possibilité aujourd'hui, et oui, je te le dis, eh bien, de prendre une caution même avec la plateforme Airbnb. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter eh bien tout simplement à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton « s'abonner » tout en bas, tu déroules là, t'actives la petite clochette et comme ça tu recevras deux vidéos par semaine tout simplement où je parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de bourse et aussi eh bien tout simplement comment s'enrichir. D'ailleurs, ces trois piliers-là eh bien, vont te permettre de t'enrichir personnellement. Et l'idée de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de parler de ça et on en parle très librement. Je voilà, je fais beaucoup de choses et je le partage avec toi. Mon expérience personnelle, je la mets à disposition tout simplement sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite euh, pas à t'abonner dès maintenant. Je pense que tu as passé un excellent moment. Avant de commencer, je vais t'offrir deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur comment créer un business dans l'immobilier sans être propriétaire, sans crédit bancaire avec des résultats rapides en 30 jours. Ça s'appelle la sous-location professionnelle et immobilière et c'est légal. Et je t'ai préparé une formation totalement gratuite. Et la deuxième, c'est comment te lancer dans l'entrepreneuriat en partant totalement de zéro. Pareil dans l'immobilier, mais cette fois-ci en accompagnant des propriétaires via leur location courte durée. Une formation totalement gratuite, pareillement, que je t'ai préparé et qui est disponible dans la partie description. Je t'invite à les récupérer dès maintenant. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler justement de location courte durée et on va voir comment gérer la caution, comment prendre une caution dans ces appartements en location courte durée. Je te tourne cette vidéo, on est en 2022 et donc on est en plein, euh, voilà, c'est des questions qui tombent régulièrement et c'est surtout que cette vidéo est actualisée puisqu'elle correspond vraiment à ce qui se passe aujourd'hui euh, puisqu'il bah, existe beaucoup de vidéos ou des articles ou autres mais qui sont vraiment dépassés à mon sens et là où vraiment c'est qu'on voit les dernières techniques qu'on utilise aujourd'hui. Donc la technique... Pour moi, qui est révolutionnaire, hein, celle sur laquelle tu dois absolument, euh, vraiment, euh, tu dois vraiment te pencher, c'est la prise de caution via le... via le... via le chèque Via le chèque euh, Sébastien, c'est pas vraiment révolutionnaire, ça Bien évidemment c'est une boutade puisqu'aujourd'hui le chèque c'est complètement obsolète, on va plus utiliser le chèque pour prendre des cautions et pourtant certains euh, y ont encore recours mais bien évidemment on oublie totalement cette solution puisqu'on n'est plus du tout, enfin aujourd'hui on est vraiment dans un monde digital, dans un monde numérique, dans un monde de dématérialisation. Donc bien évidemment, on va pas utiliser les chèques pour gérer nos locations courte durée. J'en parle librement, tu le sais, je suis investisseur IMO et bah j'essaie d'automatiser, j'essaie vraiment de mettre en place un maximum d'outils pour me libérer du temps et pour automatiser un maximum de choses. Donc bien évidemment, le chèque euh, c'est pas envisageable, surtout quand on prend des réservations de dernière minute, euh, on va pas aller courir après le client, à courir après le locataire pour prendre son chèque. Donc bien évidemment, en location saisonnière, location courte durée, on n'a pas recours au chèque aujourd'hui, c'est totalement euh, révolu, on est vraiment sur vraiment tout autre chose. Donc il existe des applications, des sociétés qui sont montées et qui nous aident justement à faire ce genre de choses. Donc on a des, une société notamment, c'est plutôt une passerelle de paiement, une gateway comme on appelle, c'est vraiment un processeur de paiement qui est Stripe, j'imagine que tu connais Stripe, Stripe c'est quoi C'est ce que je disais, un processeur de paiement qui permet de prendre des paiements mais pas uniquement, il permet aussi de prendre des cautions. Alors comment ça marche Le principe de la caution c'est assez simple, c'est qu'en fait on va utiliser la carte bancaire donc de son client. Hein, de son loueur, du locataire, et on va prendre une empreinte, tout simplement. On ne va pas le débiter. Hein, C'est-à-dire que, comme si tu allais louer un véhicule, bah, en fait, on prend une caution sur le, la location du véhicule. C'est-à-dire que l'argent n'est pas débité du compte de ton client, mais par contre, il y a une empreinte, et on a capturé, finalement, une empreinte sur la carte bancaire. Ce qui fait que si le locataire, il y avait des dommages, il y avait des soucis dans le logement, eh bien, en fait, vu qu'on a pris, je sais pas, 200, 300 euros, eh bien, on peut les débiter tout de suite, avec certitude, les 200 ou 300 euros, la totalité ou une partie de la caution de ton client. Donc Stripe, qui est un processeur de paiement online, en ligne, eh bien, on a la possibilité tout simplement d'envoyer un lien à son client et de lui demander tout simplement de régler eh bien, la caution de régler un paiement enfin de prendre tout simplement le paiement de ton client via sa carte bancaire sans que tu en aies connaissance bien évidemment l'idée c'est aussi de respecter toutes les règles liées au GPD, liées à la confidentialité des informations bien évidemment tout ça est tout à fait légal et réglementaire et réglementé même donc, bien évidemment, on va prendre notamment une caution comme ça. Eh bien, en utilisant Stripe, on est capable de capturer la caution. Alors, les petits points faibles de ce genre de choses, c'est que, euh, bah, en fait, on a, on, quand on capture eh bien, la carte bancaire, elle est limitée à 7 jours sur Stripe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, au bout de 7 jours, c'est libéré automatiquement. D'accord Donc, euh, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va dupliquer. Hein, on a la possibilité sur Stripe de dupliquer. Mais ça veut dire que tous les 7 jours, il faut que tu reviennes. Si la réservation est plus de 7 jours, il faut que tu reviennes tous les 7 jours pour dupliquer eh bien, la prise de caution de ton client. Donc ça, on va dire, c'est le petit point faible. Mais le gros point fort, c'est que ça te coûte zéro. Tu peux vraiment utiliser Stripe, puisque Stripe charge uniquement s'il y a réellement un encaissement. C'est-à-dire que vraiment, on débite la carte bancaire du locataire. Donc ça, c'est la première application, première solution. La deuxième, c'est Sweekly. Sweekly, pareil, une application qui fait exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est plus simple, plus facile même de paramétrage, vraiment. Euh, weekly est vraiment top par rapport à ça, euh, c'est-à-dire qu'en gros tu vas renseigner le mail de ton client, il y a un message qui va être envoyé à ton client et ton client en gros on va lui demander de saisir sa carte bancaire pour prendre la caution. Donc c'est assez simple, ça fonctionne plutôt bien, franchement l'interface est très intuitive. Mais le petit bémol c'est qu'à chaque fois qu'une transaction comme celle-ci, à chaque fois que tu vas faire ce genre d'opération, il y a des frais fixes qui vont être faits. Donc ça veut dire que du coup tu auras tout le temps des frais liés à la prise de caution. Donc c'est un coût supplémentaire qu'il faut supporter pour utiliser cette application, Donc on va dire c'est le point faible et c'est un peu cher à mon sens de cette application. Et tu en as une troisième, qui est Charge Automation. Donc, Charge Automation. Je te mettrai le lien dans la partie description, ou en commentaire, peu importe. Chargeautomation.com. Donc, une application, alors, qui est pas en français, qui est en, qui est en anglais. Et pareil, on a la possibilité de prendre des paiements. On a la possibilité, et eh bien, de prendre des cautions. Et là, pareil, cette application est plutôt bien faite parce qu'il y a une version basique, gratuite, qui, du coup, et eh bien, euh, va nous permettre de, d'utiliser un maximum, donc, de fonctionnalités de cette application, sans, sans que ça nous coûte un quelconque euro donc ça c'est plutôt pas mal donc ça c'est sur les différents outils qu'on va utiliser pour charger le client enfin du moins pour prendre la caution. ce qu'il faut savoir c'est que ces différents outils sont des outils qui sont des applications qui sont généralement partenaires de channel manager et là on arrive à un deuxième partie finalement de cette vidéo puisqu'aujourd'hui quand on fait la location courte durée on a deux principes soit on va le faire bah, directement via Airbnb, via Booking, et, euh, et voilà, on le fait par nous-mêmes, on le gère par nous-mêmes. Ou bien sinon, on va passer par un Channel Manager. Un Channel Manager, en gros, c'est un outil, si tu veux, qui va agréger toutes les informations des différentes plateformes de location et qui va te permettre aussi d'automatiser un maximum d'actions. Alors, je dis pas qu'il faut forcément être un channel manager, puisque aujourd'hui, par exemple, si tu prends Airbnb, ils ont tellement d'outils disponibles directement dans la plateforme qu'on peut limite s'en affranchir du channel manager. Le gros avantage, c'est que si tu commences à avoir plusieurs plateformes de location courte durée, plusieurs OTA, comme on appelle, eh bien là, bien évidemment, il va te faire enfin, un channel manager, sinon ça va vraiment vite et très vite le bordel. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ces différents channel managers, eh bien aujourd'hui, sont connectés à ces applications. Donc, très facilement, avec du paramétrage, des fois un peu compliqué pour certains, et on va y venir, vont te permettre, et eh bien, de te co de te connecter et de connecter ton channel manager à ces différentes applications. Et derrière, ça va te permettre, et eh bien, de euh, comment dirais-je, de prendre des cautions via ces différents outils. Alors, euh, si on prend, alors moi aujourd'hui, je vais vraiment te parler de. de Trois principaux de channel manager qu'on utilise aujourd'hui, euh, enfin qui sont sur le marché francophone assez connus, qui circulent pas mal. Il y en a plein d'autres, hein, franchement. Il y en a même d'autres qui sont très très bien, mais généralement, ils sont un peu plus chers. Et généralement, c'est plutôt le channel manager euh, qui, que les Américains utilisent notamment et c'est pas trop utilisé en France. Alors moi, pour le marché français, je vais te parler des trois principaux hein, qu'aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché, dont celui que j'utilise, c'est Betz24. D'accord Donc moi, c'est celui que j'utilise. On a ensuite Smobu. Et on a le troisième qui est super haute. Voilà, c'est les trois aujourd'hui qui sont les plus utilisés. Il y en a plein d'autres. Il y a BookingSync, il, a... il y en a vraiment, euh... il y a Logify, enfin bref, il y en a, il y en a vraiment. Euh beaucoup sur le marché, mais les trois principaux, c'est cela: là Best 24, Smobu et Superhot. Et ces trois channel managers ont la possibilité de s'intégrer avec ces différentes applications. Alors, pas toutes, bien évidemment. Si on prend par exemple Smobu, bah aujourd'hui, Smobu a la possibilité de s'intégrer avec Stripe ou de s'intégrer avec Sweekly, mais également avec Charge Automation. Donc lui, on va dire c'est celui qui est le plus connecté finalement. On a ensuite Superhot. Alors je connais pas très très bien Superhot, je vais pas te mentir, mais c'est pareil. On peut installer des applications. Bah Du moins, on peut se connecter notamment à Stripe pour prendre ses cautions. Et enfin, on a BES24, c'est celui que j'utilise. Parce qu'on peut vraiment aller très très loin dans les fonctionnalités euh, espérées. Et BES24, c'est pareil. On a la possibilité de paramétrer et de connecter son compte Stripe pour tout simplement eh bien, aller chercher la caution de son client. Alors il y a un peu de paramétrage, ça se fait pas en 5 minutes, enfin... Pour quelqu'un qui s'y connaît bien, si, mais généralement, ça ne se fait pas en cinq minutes. D'ailleurs, il faut généralement des formations par rapport à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de manipulations euh, à prévoir. Puis c'est surtout qu'il faut avoir des retours d'informations. Est-ce que le client, il a payé sa caution Est-ce qu'il n'a pas payé hein, L'idée, ce n'est pas de scruter toutes les cinq minutes son application pour voir si le client, il a payé ou pas. L'idée, c'est que tout ça soit automatisé, hein, qu'on fasse un maximum de choses en automatique et qu'on n'y revienne pas. Donc en gros, pour faire simple, le client, il a payé sa caution il reçoit son message de check-in pour récupérer ses clés. Voilà. Il n'a pas payé la caution une relance et ça s'arrête là il n'a pas la suite des opérations, en gros c'est l'idée euh, donc du coup bah si tu utilises un chain manager, tu as la possibilité de, de donc de les interconnecter avec les applications, mais c'est surtout que derrière tu vas pouvoir automatiser la suite des opérations. Parce que quand la caution on est prise, bah faut enchaîner derrière. Hein. C'est pas fini quoi, la caution on est prise, mais après c'est qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que on envoie un contrat parce que peut-être on a une réservation qui a été prise en direct Est-ce que au contraire on va, enfin au contraire, on va enchaîner peut-être sur, et eh bien euh, des messages en automatique, euh, peut-être euh, envoyer un code, peut-être envoyer un code à ces différents euh, outils type nucléaire qui ou autre pour délivrer, pour mettre à jour l'application avec le code aléatoire unique qu'on a prévu pour notre client pour l'arrivée automatisée du client. Enfin, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'applications et tout un tas d'événements qui vont suivre la prise de caution. Donc ça, c'était vraiment la deuxième partie. On arrive enfin à la troisième partie et c'est là où je t'avais un petit peu teasé par rapport à Airbnb et qu'on peut prendre la caution. Qu'est-ce que je veux dire par là Et on va vraiment terminer cette partie-là. Là, je vais plutôt te parler de booking. Booking, depuis quelques temps, a, donne la possibilité de gérer la caution pour toi. C'est-à-dire qu'auparavant, euh, Booking te disait « bah voilà, la caution, nous, on ne gère pas, vous débrouillez ». Donc justement, généralement, c'est pour ça qu'on utilisait un Chain Manager, parce qu'on voulait automatiser, on prenait des résas sur Booking et automatiquement, on voulait que la caution soit prise via le Chain Manager, via notamment Stripe. Donc ça, c'était ce qu'on faisait auparavant. Mais aujourd'hui, Booking euh, a lancé il n'y a pas très longtemps la possibilité eh bien, de prendre une caution, c'est-à-dire que c'est Booking qui gère la caution. Par contre, le point faible, c'est qu'on est limité à 250 euros. On ne peut pas aller au-dessus donc ça c'est vraiment le point faible de la prise de caution de Booking. Peut-être que les choses vont évoluer, mais je pense qu'ils sont aussi un peu en mode test pour vérifier que tout ça fonctionne bien et qu'ils ne soient pas harcelés derrière de, de réclamations ou autres. Donc comment ça fonctionne bah, Tout simplement, tout ta réclamation euh, donc, auprès de Booking. Booking fait le tir de confiance, mais comme Sweekly eh, bah, également, hein, ils font un peu tir de confiance. Donc ça veut dire prise de photos, euh, des différents problèmes rencontrés, euh, et du coup, bah, tout simplement expliquer les incidents et derrière, prise de caution. Donc ça, c'est sur Booking. Et on arrive enfin à la dernière partie hein, de cette vidéo et, et qui correspond un petit peu au teasing de ce que je te faisais au départ, c'est Airbnb. Aujourd'hui, Airbnb ne prend plus de caution. Et là, tu vas me dire, mais Sébastien, je comprends pas. Tu venais de me dire en début de vidéo qu'on avait la possibilité de prendre des cautions avec Airbnb. Oui, bien évidemment, et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Airbnb a complètement fait sauter la possibilité. Alors, ils ne l'ont jamais vraiment pris dans les fers. Hein. Mais ils... en fait, le champ caution n'existe plus. Tout simplement parce qu'ils l'ont remplacé par leur garantie Aircover. Aircover, c'est tout simplement leur assurance. C'est-à-dire que dès qu'il y a un litige, ben en fait, l'assurance est missionnée. Donc généralement, plus le montant est faible, plus c'est un peu automatique, le remboursement. Et au contraire, dès qu'on arrive sur des problèmes beaucoup plus conséquents et des sommes beaucoup plus grosses, là, il y a nécessité de monter un dossier, comme si c'était un dossier d'une assurance, de prendre des photos, d'expliquer la situation, d'envoyer des factures à l'appui, bien évidemment, de tout ce que tu réclames. Et ensuite, eux, ils font office de tiers de confiance avec leur assurance pour valider ou non ton indemnisation. En règle générale, tu es indemnisé si tu suis vraiment... Toutes les étapes que te demande Airbnb, tu es indemnisé. Si par contre, tu sautes des étapes ou qu'il te manque des documents ou des photos ou autre, que tu ne peux pas prouver ce que tu es en train de dire, bien évidemment, eh bien euh, euh, Airbnb va se va faire en sorte que tu sois, pas forcément remboursé, mais que tu sois minoré. C'est-à-dire que ce que tu demandes va peut-être être minoré par, par exemple par rapport à la vétusté d'un éventuel meuble ou autre. Et là, du coup, bah, tiens, je comprends pas. Depuis le début, Sébastien, tu me dis qu'on peut prendre une caution. Eh oui, on a la possibilité aujourd'hui, avec Airbnb, de dire, bah, finalement, moi, je veux prendre ma caution hors plateforme. Et tu vas me dire c'est pas possible. Si si c'est bien écrit dans les conditions générales. Enfin euh, c'est bien écrit dans, dans dans les règles Airbnb. Tout simplement on a la possibilité. Mais mais par contre le le comment dirais-je le point important. Enfin ce qu'il faut savoir c'est que tu il y a il y a une et deux conditions que tu dois respecter. Soit tu es un établissement hôtelier. Soit tout simplement tu utilises un channel manager donc nous dans notre cas à nous clairement ça va être le channel manager et donc si tu utilises un channel manager et eh bien tu as la possibilité Airbnb te laisse la possibilité de prendre toi-même ta propre caution et donc c'est tout à fait possible d'être hors plateforme de prendre une caution par rapport à à l'arrivée de ton voyageur, ça c'est tout à fait légal, c'est écrit dans les conditions, donc il n'y a pas, il a pas de sujet euh, et ça peut être un point utilisé. Alors nous honnêtement, on l'utilise pas, on passe plutôt par ce que globalement on n'a jamais eu. Alors c'est pareil. Beaucoup de personnes utilisent Airbnb et disent, ouais, il y a plein de problèmes. Non, il n'y a pas plein de problèmes. Il y a des problèmes et ça reste assez faible au regard du nombre de réservations qu'on gère. Moi, tu le sais, aujourd'hui, on gère 90 appartements. J'ai plus le chiffre en tête, mais on gère suffisamment d'appartements pour te dire que ces problèmes restent assez faible au regard de toutes les réservations qu'on peut avoir. Et AirCover fonctionne plutôt bien. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai toujours une préférence pour Airbnb par rapport à ça. Mais par contre, pour les réservations, en ce moment au moment où je te tourne cette vidéo, très sincèrement, je t'invite, et si tu faisais que du Airbnb, à switcher sur Booking, enfin du moins faire les deux, parce qu'aujourd'hui, Booking est un gros apporteur de chiffre d'affaires il faut vraiment pas du tout l'oublier. Alors, bien évidemment, il y a d'autres plateformes, mais pour moi, elles sont pas suffisamment importantes, elles ont pas suffisamment de poids sur le marché. Aujourd'hui, si tu fonctionnes avec Airbnb, Booking et réservation en direct. Il ne faut pas l'oublier, on peut prendre vraiment beaucoup de réservations en direct. D'ailleurs, je connais des personnes qui fonctionnent principalement comme ça. Donc, c'est bien possible. Euh, voilà, Aujourd'hui, c'est vraiment les trois leviers qu'on a pour aller chercher nos réservations et du coup, comment gérer bah, nos différentes cautions on a terminé. Je vais t'inviter à laisser le gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me poser tes questions par rapport à la gestion des cautions. Je pense que c'est un sujet qui a dû te passionner. C'est pour ça, lèche-moi bien. Laisse Laisse-moi bien le pouce vers le haut, c'est même pas le pouce bleu, c'est le pouce vers le haut d'ailleurs sur, sur, sur YouTube pour que du coup, eh bien euh, voilà, ça puisse me motiver à continuer à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. On a continué, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao.